Salut à tous, c'est Greg Laciera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, tous mes voeux de bonheur et plein de réussite à toi à cette année 2022, en espérant que la recette aussi t'aide à activer cette réussite. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo courte, gratuite pour tout le monde. Je te la donne, c'est un tip, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc si tu utilises sérum, ça peut être utile pour toi. C'est un petit tip. Que très peu le savent, et du coup, je te fais découvrir les. Ok, donc nous y voici. Voici le petit sérum. Donc, je te fais écouter en exclusivité un des presets et quelques presets de The Horn Volume 2. Donc, tu peux l'écouter, ça tourne comme ça. Ok, Et si ce son-là me plaît et que je n'ai pas envie de l'utiliser dans le sérum, que je veux l'utiliser comme un preset, j'ai jusqu'à venir jouer une note, celle qui m'intéresse. Et ici, en haut à gauche, tu as un petit onglet avec un waveform. J'espère que tu le vois. Et du coup, je le prends, je le drag and drop sur une piste. Et là, regarde... Exactement la note que j'ai jouée. Et ça marche avec tous les presets. Exemple. Je le prends. Je joue ma note. Je glisse. J'ai mon son. J'en prends un autre. Et hop. Je le glisse. Et tu vas écouter. retrouve tout une octave au dessus et ensuite tu peux le prendre le glisser dans tous tes sampler dans ce que tu veux c'est simple à utiliser c'est le petit tip sérum que je donne comme d'hab j'espère que ça va être Utile, que ça va te plaire, que ça va te donner envie de composer. Et du coup, tu as découvert quelques petits presets de The Horn Volume 2. Donc, le premier avait été soutenu par Henri Fong. J'ai fini le deuxième. Il va sortir, je pense, courant février. The Horn Volume 2. Voilà, pour tous les abonnés, les grades de la recette, vous l'aurez bien sûr gratuitement. Tous les membres VIP pour tous les autres. Il sera dispo aussi, pareil, un téléchargement. Il y aura peut-être une petite nouveauté. Je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous dis à très vite. Chouling